Bonjour monde, c'est Winman, content de vous voir. Vidéo SQDC aujourd'hui, vidéo très attendue des abonnés de Winman. Merci de votre patience sur Instagram. Vidéo de la marque Vendo. Vendo avec Citadelle. On l'a vu sur Instagram souvent là, chez Winman depuis une semaine. Mais le Citadelle c'est quoi? Ben, c'est du L.A. Kush Cake. On connaît le L.A. Kush Cake à Winman. Malheureusement, ce n'est plus disponible à la SQDC. On se rappelle la vidéo 272 de Winman qui était du LA Cush Cake de Tam Tam. Est-ce qu'on va revoir le LA Cush Cake de Tam Tam quand on sait que la compagnie s'est fait acheter à 70% par une compagnie ontarienne? Peut-être qu'on verra plus jamais le LA Cush Cake de Tam Tam que j'avais aimé. Mais encore une fois, toujours 30 dollars. Toujours un peu trop cher. Vendo ici, encore trop cher. Quand on regarde le prix du Citadel de la marque Vando, 33,90$. On connaît Vendo chez Winman. Pourtant, l'autre produit qu'on avait essayé était moins cher que 33,90$. Pour la même marque, euh, je vais juste le retrouver ici. On parle du Légion. On avait essayé le Légion, on avait de belles couleurs. Euh, me faisait penser un peu là plus fruité, mais un genre de Vanilla Frosting fruité. Il euh, y en a qui étaient vraiment contents de, de ce produit, d'autres étaient un peu plus indifférents. Euh, Vando, c'est fait par Isocan Med. Euh, J'ai un petit peu de misère avec mon anglais. Vous connaissez Montréal Cannabis. Montréal Cannabis, euh, prochaine vidéo SQDC sur le site de Winman sur YouTube. Euh, C'était le Montréal Cannabis qui a gagné là, sur Instagram le concours. Montréal Cannabis, si je comprends bien, a acheté au mois d'août Canada il y en a trop Canada House Wellness Group. Mais avant Canada Wellness Group s'occuper de Montréal Cannabis, puis là, Montréal Cannabis a acheté Canada House. Donc, voulez-vous regarder dans les commentaires, m'écrire peut-être euh, ce qu'il en est? Euh, je pense que Montréal Cannabis a acquis Canada House. C'est quoi ça, Canada House? On a entendu un petit peu parler euh, chez Winman. Canada House, c'est tout simplement, tout simplement, tout simplement, Isocanmed. Isocanmed, c'est quoi? Eh bien, merde, merde, j'en ai trop de fenêtres ouvertes. Iso Isocanmed, c'est Montréal Cannabis Vando, euh, je ne sais pas s'ils faisaient la distribution de fleurs de chez nous, mais euh, est-ce que c'est bien ça? Oui. Donc là, je pense que Montréal Cannabis a acheté Canada Wellness. Donc, ça devrait être très bien, euh, Montréal Cannabis, et puis ils mettent beaucoup d'emphase sur un de leurs produits, de Montréal Cannabis, Sage and Sour. Il paraît que c'est la grosse affaire pour la compagnie. Et puis, euh, c'est leur numéro un. C'est un Sativa. Je ne pas sûr de l'essayer. Celui qu'on va essayer ici à Winman, là, ça va être le Cookies and Cream de Montréal Cannabis. Donc, Vando, si je comprends bien, ça appartient à Canmed, mais je pense que Montréal Cannabis a acheté Canada House et puis Canada House Oh, Vando, Vando, Canmed, toute la patente. Donc il y a un mélange là-dedans. Je pense que Montréal Cannabis a pris la charge de tout ça. Mais encore une fois, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas une mise à jour sur le site de la SQDC. Mais euh, Vando, Vando, ça appartient à Canmed. Est-ce que Canmed appartient à Montréal Cannabis ou à Canada House? Elle les Kush cake. Je pense bien aimer ça. J'ai aimé celui de Tam-Tam, euh, couche cake. C'est un produit euh, qu'on appelle euh, dessert, particulier mon homme, particulier, taux de THC là, du Citadelle de Vando, 28.93. Wow! Ça c'est beaucoup. Si on regarde ici, là, on peut avoir entre 23 et 29. On sait qu'au Québec, il y a un règlement, euh, on ne peut pas avoir en haut de 30%. Si on fait du h si on fait un concentré d'huile, un concentré de rosin ou de Wax, ou peu importe, comment vous appelez ça, c'est 30% de THC maximum. 28.93. Vraiment particulier. Euh, je pense que ça va être un, un, vraiment un bon cake. Je sors les lunettes d'approche. 33.90$. C'est vraiment dispendieux. Est-ce qu'ils ont mis ce, ce prix-là, parce que c'est vraiment un phénotype extraordinaire pour le goût? Ça n'a pas les mêmes couleurs que le... Le citadelle qu'il y a ici n'a pas les mêmes couleurs qu'on a eu avec le Légion. On sait que les couleurs dans le cannabis, ça s'appelle des flavonoïdes. Les flavonoïdes... Ils sont à l'origine des teintes brunes, rouges et bleues dans les fleurs et les fruits. Toutes les couleurs dans le cannabis, euh, c'est peut-être pas un buzz que ça donne, mais ça a des... Euh, la musique mon français, là, ça a des, des, des particularités. Euh, le rouge-rose dans le cannabis, ben, ils appelle ça caroténoïde et anthocyanes, Cyanes. En plus des caroténoïdes, vous pourriez remarquer l'apparition de teintes rouges et roses sur votre cannabis. En raison de la présence d'anthocyanes. En tout cas, il y a beaucoup de choses à apprendre. Euh, les flavonoïdes. Flavonoïdes. Euh, ça a le rapport avec les couleurs. Et puis chaque couleur dans le cannabis, euh, ça a des particularités. Comme le violet, le bleu. Anthocyanes, qui appelle ça. On peut avoir même du noir. Comment on fait pour avoir des couleurs dans le cannabis Il y a deux façons. Euh, la première, c'est la génétique. C'est la génétique euh, dès euh, le départ, la graine de cannabis. Euh, si vous savez que c'est du Pink Kush, ben il serait serait dans des petites taches de mauve, euh, de rose. Euh, à part la génétique, la température pour le bleu. Hein? Si on baisse un peu la température, il va peut-être avoir un peu de violet et de bleu. Donc, c'est ça, la génétique. Après ça, l'environnement, la température. Exactement, exactement. Donc, s'il n'y a pas vraiment beaucoup de couleurs, là, euh, le citadelle de Vando, pareil comme l'autre variété. Donc, c'est vraiment là, le légion de Vando qui avait beaucoup de couleurs. Euh, mais qui n'a pas vraiment... c'est pas vraiment démarqué. était quand même bien... C'est quand même bien le, le, le Légion, mais... C'est pour ça que j'ai acheté un autre produit Vando. Euh, j'ai quand même donné une chance à Vando. Je n'ai pas été vraiment ultra déçu du Légion. Mais c'est quand même pas un produit que je vais racheter. Euh, fait pas partie de mon top 10. OK. On, euh... Vraiment, on le voit que c'est trimé à la machine. Euh, les cocottes sont vraiment rondes. Euh, vraiment... Rien d'extraordinaire pour ce qui est des trichomes. Euh, C'est des cocottes très très compactes, très dures. Pas de pochettes de Boveda. Donc, euh, toutes les terpènes vont être C'est que les terpènes volatiles, ce sont eux qui se font euh, voler par les pochettes d'humidité. Donc... Euh, cocotte dure, cocotte dure, pas trop de trichomes. Euh, L'arôme euh, vraiment particulier. On va égréner ça. Allez voir sur mon Instagram. Euh, on va mettre des photos. Cannabis régulier pour ce qui est euh, du visuel. Je, je vais les grainer vraiment rapidement. Je suis un peu, un peu pas surpris, mais euh, c'est différent. Bon, est-ce qu'on va en avoir assez avec ça? Bon, excellent. Donc, on a parlé un petit peu des couleurs là, avec les flavonoïdes. Euh, Exactement. Donc, le LA Cush Cake. C'est ça qu'on parle ici? Oui, le LA Cush Cake. On en avait un avec le Tam Tam de Rose Science Vie. Est-ce qu'on va le revoir? On ne sait pas. Qu'est-ce que ça a été acheté à 70% par les Ontariens? Il y a un autre LA Cush Cake avec Top Leaf à 41 et 60. On connaît un peu Top Leaf avec Winman. On avait essayé, je crois, le, un, un Dead Boba euh, et un Pink Cush. Le Dead Boba était meilleur que le Pink Kush avec Top Leaf. Hein, je ne veux pas me tromper. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Top Leaf. Quand même bien. Euh, je pense qu'on a trouvé quand même un phénotype avec un petit peu le goût du cake. Euh, je, je vais le rouler immédiatement. Oh, on n'est pas préparé ici à Winman. Parfait, on sort un petit papier OCB pour l'occasion et on y, un on y va avec un cote en verre, on y va avec un cote en verre pour euh, les occasions spéciales. Parfait, là, je vais juste mettre ça comme ça, enlever ça de ma petite tablette, faudrait pas que ça tombe, ce serait vraiment triste. Bon, je suis un petit peu excité d'essayer ça, mais à 33, 90, je ne penserais pas là, que ça va faire partie de mes prochains achats. Hum. J'aime vraiment acheter des produits à 25$. Euh, le ethos glue, j'adore le ethos glue. Euh, rapport qualité-prix exceptionnel. Mais je passe par-dessus encore. Euh, J'essaie je, je, de ne pas dépasser là, les, les 30$ 30,50$ à cause de Sandra raphaël mais sinon, c'est toujours, toujours Gélatomint de Tribal. Euh, quand je me rends à la succursale une fois par deux semaines, euh, si c'est disponible, j'achète toujours du gélatomine de Tribal. J'en ai acheté à l'occasion sur Internet. Présentement, il n'y en, en a plus sur Internet, seulement dans certaines succursales, mais à l'autre bout du Québec. Donc, un cote en vert, hein, ça... ça ça l'interfère moins avec le goût quand comme un code de carton, euh, ça ferait vraiment une grosse différence. Inquiétez-vous pas, euh, j'ai encore mon gelatomine, il m'en reste encore deux. Inquiétez-vous pas, je manque pas de gelatomine. Deux, je vais essayer d'étirer ça pendant une semaine, mais je sais pas s'il va... Il va falloir euh, en ravoir la SQDC si d'ici deux semaines, d'ici une semaine. Le citadelle, le Lé le Couchcake, que les autres qui ont appelé ça citadelle. On va allumer ça. Limonène, terpène dominante. Euh, ensuite, cariofilène, myrcène. Donc, limonène-myrcène, c'est quand même assez proche le cariofilène de ces deux-là. Pourquoi je dis limonène-myrcène? Parce que ce sont le duo de terpène que j'aime beaucoup. Ce duo de terpène est souvent, souvent dans mes cannabis préférés. Quatrième terpène, un peu plus loin, donc en moins grosse quantité dans ce cannabis, le linalol. Linalol, un peu le goût là, du lila, euh, de la lavande. Euh, j'aime un peu moins. J'aime un peu moins, mais ça me paraît pas être le cas ici. Là. Et puis la cinquième terpène, bisabolol. Terpène souvent dans des cannabis que j'aime pas, mais encore une fois, ici, ça a l'air d'être quand même bien. Donc, le fournisseur serait vraiment à vérifier dans quelques semaines ou peut-être même quelques mois. Est-ce que ça va rester IsoCanMed ou c'est vraiment Montréal Cannabis qui a pris le contrôle de tout ça? Euh, J'espère que je ne me suis pas trompé dans mon anglais quand j'ai lu le texte. Mais je crois qu'au mois d'août, c'est sûr que la transaction, ça prend quelques semaines, même quelques mois avant d'être être finalisé. Mais euh, c'est à suivre. C'est à suivre. De toute façon, euh, bientôt. Euh, la prochaine vidéo, SQDC, va être euh, le produit de Montréal Cannabis Cookies and Cream. Est-ce qu'il va avoir du, du développement d'ici ce temps-là Peut-être pas, mais quand même. J'aurai peut-être le temps de faire d'autres recherches pour avoir les bonnes réponses. Et les couches Cake Citadelle de Vando 33,90$, très dispendieux. Beaucoup de THC que j'ai ici-là. 28,9$. Est-ce que c'est un hybride ou un indica? C'est un hybride. Est-ce qu'il indique hybride? Oh, hybride à dominance indica. Des fois, ils l'inscrivent à la SQDC sur le site Internet. Santé-bonheur, comme dirait le show de boucan. mauvais il est pas mauvais est même bon. que c'est est très bien euh, on aimerait aimé avoir plus de tricônes c'est quoi ça du LA couche cake son si on regarde sur le site de leafly mais ben c'est du wedding cake mélangé non pardon c'est du wedding cake par du couche mint donc, c'est du Wedding Cake croisé par du Cushmint. Mint. On connaît le Wedding Cake, je l'aime beaucoup. C'est souvent mélangé avec le Ice Cream Cake, euh, croisé avec le Ice Cream Cake. Euh, le Wedding Cake, c'est vraiment un arôme que j'aime beaucoup, beaucoup. là, Une génétique, une variété que j'aime beaucoup, beaucoup. Comme le Pink couche, euh comme le Gelato. Wedding Cake, vraiment. Là, à chaque fois qu'il y a un croisement de Wedding Cake, je suis toujours intéressé. Donc, Wedding Cake, on connaît ça. C'est mélangé avec le... C'est croisé avec le couche Mint. Le couche Mint, on ne connaît pas vraiment ça ici à Winman. Donc, je vais regarder le couche Mint. C'est fait comment? Donc, le couch Mint, c'est fait avec le boba-couche. On a déjà entendu ça parler chez Winman. Et aussi, c'est le boba-couche croisé par Animal Mint. Donc, je veux juste vraiment... Je veux, je vous amène à quelque part en ce moment, là. OK, on part en voyage. Je veux juste vous faire comprendre où est-ce que je vous amène. Le LA Cush Cake, c'est un wedding cake croisé par Cush Mint. OK, donc le wedding cake, on connaît ça. Le Cush Mint, on connaît moins ça ici à Winman. Donc le Cush Mint, c'est quoi? C'est du Animal Mint par Boba Cush. Et là, on s'en va pour la dernière. Le voyage se termine. OK, on arrive à la fin du voyage. Donc, le L.A. couch cake, c'est du wedding cake en couch mint. Le couch mint, c'est un boba couche en animal mint. Et le animal mint, croyez-le ou non, c'est du sin mint cookies, aucune idée c'est quoi, par animal cookies. Là, vous allez me dire, Winman. De quoi tu parles? Animal Cookie? On ne connaît pas ça, Winman? Ceux qui suivent mes gros, ils savent que sous mes deux lumières de la marque Vipar Spectra, je fais pousser un plan qui s'appelle GMO Animal Cookie. Donc c'est juste ça que je vais vous dire. Donc euh, très très loin dans les croisements euh, de cette LA cake là il y a un croisement de Animal Cookie qu'on fait pousser ici chez Winman. Donc, euh, c'est bien, je l'aime, je l'aime, trop cher, trop cher, mais j'aime l'arôme, euh, félicitations pour le phénotype. Euh, je vais encore donner des chances à Vando, à chaque fois que vont sortir une variété, hum, c'est sûr que je ne vais pas racheter de ça, c'est trop cher, 33,90$. Euh, 33,90$, c'est 34$, et puis c'est 10$ de plus que les produits de Canara Biotech, euh, qu'on parle de Tribal, euh, qu'on parle de orchid. C'est des orchids, c'est les produits CBD. Écoutez, euh, c'est trop dispendieux. C'est trop dispendieux. Mais pour ceux qui se foutent de la l'arôme, pas qui se foutent de la ronde, qui se foutent des prix. Ben moi, je trouve que c'est quand même un bon L.A. cake. Mais euh, mais c'est pas un bon LA Couche-Cake pour 34$. En tout cas, je vais le fumer au complet. Je ne vais pas le mélanger là, avec le cannabis que j'aime pas. Euh, vraiment content. Pour ce qui est du buzz, c'est pas un super gros indica écrasant. C'est vraiment un hybride. Euh, je pourrais peut-être le comparer, là. je sais que j'ai seulement fumé 1,3,5 g du produit Tam-Tam, mais c'est un produit euh, qui est bon comme le produit Tam-Tam, le, les couches cakes. Euh, le Citadel, le Citadel, euh, à cause du prix, j'ai quasiment le goût de pas donner une note de passage. C'est quand même, euh, je trouve ça quand même très dispendieux. Donc on se laisse là-dessus, on se laisse là-dessus, euh, Vando par Isocalmed, on va voir la suite des choses pour ce qui est de, là, de Montréal Cannabis, je vais terminer ça tranquillement, c'est pas un 28.9 là qui va vous euh, arracher euh, le corps, euh, c'est quand même euh, hybride léger, c'est quand même assez léger, il faut pas être impressionné par le taux de THC, et puis il n'y a pas le nombre de terpènes, des fois on voit là, 2%, 3% de terpènes, mais quand même, c'est euh... ce que j'en retire de, de positif là-dedans, c'est que Vando, euh, ils choisissent pas n'importe quel phénotype de n'importe quoi. Euh, c'est un LA Cushcake. Euh, J'ai l'impression des fois qu'il y a des compagnies qui nous sortent des noms qu'on connaît, mais que c'est même pas du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Ces variétés-là. Là, je pensais à Dubon, Dubon Sedec, Tweed. Euh... Exactement, C'est vando, vando, euh, ils choisissent des bons phénotypes, un petit peu trop cher. Peace, et puis on se revoit là, très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonne-toi, abonne-toi, active la cloche, va t'abonner sur mon Instagram. Ça va super bien sur mon Instagram. Euh, la semaine passée, j'ai des euh, stories qui ont eu 310 views. Euh, super content. Donc, on continue comme ça et puis on se revoit très bientôt là, dans une prochaine vidéo. Ciao!